Pour fixer des rendez-vous, pour faire des présentations, le temps qu'on prend pour faire des présentations, le temps qu'on fait pour faire le suivi, le temps qu'on fait pour acheter ses produits, consommer les produits, recommander les produits, tout ça, ça fait partie des activités qui activent son business. C'est ce qu'on appelle toucher son business. Mais j'ai et que je fais une semaine sans faire une de ces activités, ça veut dire que l'entreprise est en vacances et en congé pendant qu'une semaine. Et après un an, si bien que les autres ont eu des voitures, des voyages, ils ont des bonus, mais moi je n'ai pas eu, je suis désolé. Et ce sont ces personnes qui veulent que le business ne fonctionne pas. Je suis désolé, ce n'est pas que le business ne fonctionne pas, ce sont ces personnes qui ne fonctionnent pas. Donc, l'objectif vous donne la direction l'objectif vous motive. Lorsque les leaders sont face à vous, vous faites la formation, vous faites la présentation, ou peut-être cette formation que je suis en train de faire, je sais une chose, il y en a qui sortiront de la salle très inspirée. C'est une énergie qui va se déclencher. Ah oh, waouh, la formation est superbe, ça m'a donné des idées, mais ça ne va pas durer. La vraie motivation ne vient pas de l'extérieur. La vraie motivation vient de l'intérieur. Donnez-vous des raisons qui vous maintiendront en mouvement tout le temps. Quand ça va, quand ça ne va pas, il faut que vous ayez un décourageur, un détonateur d'énergie, un détonateur de motivation. La vraie donc, c'est l'objectif qui permet de le faire. Mais l'objectif également vous focalise. J'aime faire toujours un exercice. Allez, mon téléphone. Ok, j'aime faire un exercice très souvent. Euh, je vais prendre une personne à la. Oui, vous. C'est bon, c'est bon. J'ai dit que je suis là. Ok. Bien. Madame, comment vous appelez Bram, il est là. Quand vous voyez ce téléphone-là, on va bientôt aller chercher ce téléphone. Allez. Dramé, oui, oui. drame. Oui, oui. Dis-moi, où tu habites. Oui, ça te dit qu'on prenne un café ensemble oui. Dis-moi. Alors, qu'est-ce que tu fais là oui. Ah ouais Nettoyer, faire les patients, ça oui. Super. Bien on va se dire deux fois. Bien. Assez beau. C'est à quoi son objectif elle est allée chercher le téléphone. En partant chercher le téléphone, elle a rencontré vérité qui est devenue une distraction. <rire> je l'ai détourné de son objectif. Et inconsciemment, notre sous-conscient nous, nous joue, c'est tout. Tu te dis, ce jour, je vais prospecter 5 personnes, je vais faire 5 présentations, je vais vendre tellement de choses. Et tu démarres la journée. « Alors, alors, alors Binta, comment vas-tu, oui, je vais très bien Binta Ankali. Tu sais quoi Viens, viens, viens, j'ai quelque chose à t'expliquer. Elle rentre dans toute sa vie privée, toute la journée. Et toi aussi, tu l'as éviter tout ça. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Vous voyez quelqu'un te dire mon gars, mais toi aussi, le prochain baron de l'homme, c'est pas des images de la base, ça ton manette. Vous passez des heures et des heures à parler de ça, faire des objectifs business. Vous voyez de quoi est-ce que je parle ton l'objectif, le téléphone blabla c'est aller récupérer du blanc, ok Vas-y, Dramé. Dramé, dis-moi, allons reste restaurant s'il te plaît. Viens, <rires> alors, allons avance, alors, avance, s'il te avance, Viens, après, J'espère que demain, cette affaire de longue riche, quand tu vas programmer tes activités dans la journée, peut que tu vois un truc qui vient, qui n'a pas en cohérence avec l'objectif d'abord, que tu penses à ce qu'on vient de faire. C'est valable pour tout le monde? L'objectif vous focalise. L'objectif est une source d'énergie. Quand vous êtes engagé dans une voiture, pour des raisons précises, je peux vous garantir que l'énergie sera plus que vous Vous parlez de vos produits à quelqu'un, vous parlez de votre business à quelqu'un, on dit non, ça ne m'intéresse pas. On se porte même de Ne prenez pas ça personnellement. Moi, quand quelqu'un dit non, quand je présente le produit ou le business, honnêtement, j'ai beaucoup de sympathie pour la personne, beaucoup d'empathie et la prière que je formule intérieurement est que un euh, jour, la personne puisse avoir l'esprit assez ouvert pour détecter l'opportunité. Mais si je présente à la personne parce que je ne pense qu'à mon intérêt, si la personne dit non, je souffre. Mais si je pense au bien de l'autre et que la personne ne veut pas faire la chose, je me dis ce n'est pas le bon moment encore pour la personne. Voilà, il faut être dans ce paradigme Vous n'êtes pas des vendeurs. Vous êtes en service, des serviteurs. Et le vrai leadership, c'est ça. L'objectif développe votre leadership. L'objectif vous aide à réaliser vos rêves. Vous avez des rêves, il <rire> faut fixer des objectifs intermédiaires par rapport à ces rêves. L'objectif, on a dit, il faut que ce soit spécifique, mesurable, réaliste, atteignable. Voilà pour elle mais aussi, il faut que ce soit écologique. Il ne faut pas qu'en atteignant ton objectif, tu puisses nuire les autres. Dans le marketing relationnel, ça ne marche pas. C'est un business dans lequel il ne doit pas avoir des jalousies négatives, mais positives, qui peut tirer tout le monde Alors, on n'aura pas le temps de le faire, parce que ça, vous l'avez déjà fait avec le la formation des bases, de il y a un tableau des objectifs qu'on demande de rendre n'est-ce pas oui. Donc c'est déjà. la Ok Maintenant, je vais te donner un certain nombre de conseils. Le premier conseil. Le premier conseil, c'est quoi Dompter la peur de l'échec. Qui n'aime pas l'échec dans cette salle Qui n'aime pas l'échec Honnêtement, qui n'aime pas l'échec qui connaît quelqu'un qui a réussi et qui n'a pas échoué dans sa vie Qui n'aime pas l'échec Qui connaît quelqu'un qui a réussi qui n'a jamais échoué Qui n'aime pas l'échec qui, qui, qui connaît quelqu'un qui réussit sans échec? Ok. La personne qui est à gauche et à droite dit à la personne, J'aime l'échec l'échec, c'est pas du faut se dédier à l'échec. Non. Puisque la réussite ne peut pas venir sans échec, l'échec, il faut se préparer mentalement à l'échec, aux obstacles et aux difficultés. Parce que le succès, il ne s'agit pas. L'échec, le succès n'est pas à l'antipode de l'échec. Non. C'est pas opposé. L'échec, les obstacles, les difficultés. C'est sur le chemin, c'est sur le parcours qui mène au succès. Autant préparer un état d'esprit qui permet de transformer l'échec en, en des opportunités, en des expériences qui deviennent un capital pour l'avenir. L'échec fait gagner en expérience. De nos échecs, on a... il y a même son mal qui dit ne me jugez pas pour mes réussites, jugez-moi pour des échecs que j'ai connus et que j'ai pu effacer ». Et face à l'échec, voici l'attitude qu'il faut avoir. Dites-vous que l'échec, c'est juste un résultat. Vous avez vous avez donné pour objectif d'être diamant 7 durant un an ou un an et demi. Vous avez travaillé et que ce n'est pas arrivé. Ne soyez pas frustré. Il faut tout donner pour son objectif. Mais si vous n'atteignez pas d'objectif, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas atteint l'objectif ce résultat n'est pas ce que vous désirez, il faut voir le parcours, tirer des leçons et essayer de se réinventer et repartir à la conquête de son objectif. L'échec c'est une expérience. Thomas Edison, 999 fois, il essaye d'inventer la lampe électrique, il a échoué. Son ami dit, mais pas arrêter. Tu as essayé 9999 fois d'inventer la lampe électrique et tu as échoué, ça ne marche pas. Vous savez ce qu'il a dit Il dit, j'ai essayé 9999 fois d'inventer la vente de et je n'ai jamais échoué. J'ai tout simplement découvert 9999 stratégies. Ceux qui ont su la prochaine fois, il va pas, il y a ceux qui l'ont déjà fait. Il y a une expérience. C'est ce qui ne marche pas. L'échec, face à l'échec le plus important, nest pas n'abandonner jamais. Répétez après moi, un gagnant ne lâche jamais. Un lâcheur lâche ne gagne jamais. Un gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Un qu gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne.